Bonjour les amis de YouTube, on se retrouve pour un tutoriel euh, comment dupliquer un compte GTA V en ligne. Euh, J'ai eu beaucoup de demandes de gens qui trouvaient juste des vidéos en anglais et me demandaient comment est-ce que moi je faisais pour le dupliquer. Fait que ben, je vais essayer de vous montrer ça le mieux que je peux. Euh, puis vu que je suis vraiment... Aucun montage. Ben, c'est ça, c'est. <rire> euh, fait que dans le fond, je vais littéralement lancer mon GTA V sur le compte euh, ici, que je veux dupliquer sur un nouveau compte. Fait mon nouveau compte que je veux dupliquer est là. Euh, fait que là, James lance mon GTA V. Ah, puis au préalable, euh, je vais attendre que le machine se fasse. Préalable, littéralement, il faudrait avoir la manette connectée avec un fil à sa Xbox parce que pendant la manette, il euh, faut vraiment attendre 5 secondes. Euh, Puis en ayant la manette de connectée dans la Xbox, ça te fait gagner comme 3 secondes parce que quand tu atteins la manette tu la rallumes, ben. Le bug il y a vraiment juste avec la manette éteindue, mais c'est à cause que ça prend trop de temps à s'éteindre. Faut vraiment la connecter. Fait là ici, on appuie sur AirB pour, la pour lancer la mission. On appuie sur RB pour lancer la mission. on attend que le en ligne puis le online a disparu. Là, on attend 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, puis on éteint la manette. C'est... Ouais, ça oui, j'ai vraiment une console série S. Fait moi ça va vraiment vite. Euh... Mais ça reste que... Oui, euh... Quand tu load GTA 5, tu fais RB. Tu attends que l'option J'étais en ligne, le mode histoire disparaît. Aussitôt, tu vois ces deux boutons-là qui disparaissent. Tu attends 5 secondes, très important, puis c'est là que tu éteins la manette après le 5 secondes. Tu attends 40 secondes à 35 secondes, puis tu rallumes ta manette. Moi, j'attends 40 secondes pour ma part, que je le fais toujours. Euh, pis ça marche très bien. Euh, fait que là, 40 secondes, et là, j'allume la manette. Et, yeah. innocent, j'ai oublié de me connecter au compte. Oups. Euh, ouais, fail. Je vais relancer mon GTA 5 parce que j'ai oublié de me connecter au compte. Quand ça, c'est ça, c'est quand c'était trop vite. Mais c'est pas si grave, on a du fun. Bon. Là, je relance mon GTA 5. Peut-être mieux je vais expliquer. Euh... En ce moment, je m'emmenais connecter avec à fil sur MySbots. Là on appuie sur RB ici pour lancer l'activité spéciale whatever. Là on attend que le en ligne puis le Mon histoire, les deux boutons là disparaissent. Là on attend 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On éteint la manette. On start le timer. Euh, vous pouvez t'attendre un moniteur ou euh, compter vous-même, c'est vous autres qui décidez, hein? mais moi je le fais avec un moniteur, mon téléphone. Fait, littéralement, c'est quand tu vas dans les loge lo lo lo du téléphone, euh, lorsque tu mets tes alarmes pour te réveiller le matin, ben il y a l'option chronomètre, moi je me sers de ça. Et là j'attends 40 secondes. <coughs> Puis ça se peut que j'aurais besoin de faire le glitch deux fois parce que. Euh, comment dire, c'est un nouveau compte qui n'a jamais encore été en, en ligne. Puis, euh... J'ai aussi oublié de vous dire... Euh, J'étais à 5 à a fait un... 40 secondes, on allume la manette. Euh... J'étais à 5 à a fait une micro-patch. Je t'emmène nono. J'ai aucun oublié qu'on était au, au compte. Ah. Aïe! Bon ben, c'est pas si calme. Bon, non anyway. <rire> mais. En stade j'étais à 5. <rire> puis là, aussitôt que j'étais à 5, l'autre, ça ben, se connaît, c'est plus C'est ça, tu sais, quand tu essaies de faire un tutoriel, tu parles, puis parler, puis faire de quoi, pas capable. <rire> Faudrait que je me pratique. Bon, moi, c'est ça, c'est moi, je continue. voir ce que reste, parce Ya, yeah. Fait que là je connecté à mon compte, fait là ça devrait fonctionner. <rire> J'espère. Parce qu'il y a un de mes amis qui s'impatiente parce que comme je l'avais pas dit, vous avez besoin d'un ami pour faire les manipulations hein, vu que Rotstar a fait un micro-patch. Fait là j'ai apaisé ces AB, j'attends que là, si on disparaît. 1, 2, 3, 4, 5. On éteint la manette. On se tape le timer. C'est, J'étais 5 à en faire un jour un micro mi-page, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est vraiment, c'est juste parce que quand que vous faites le glitch, euh, ça load en ligne. Puis c'est quand ça load en ligne c'est ça affiche un message d'erreur euh, qui te dise que j'étais en ligne et pas accessible, puis retourner au solo. Mais l'affaire, c'est... Quand tu fais oui, ben c'est. Ça n'a pas de temps de loader au complet en ligne. Fait la sauvegarde ne reste pas. Fait c'est pas ça qu faut que faut tu rejoins un ami à ce bouton-là. Ouais. là, 40 secondes on est là. On allume la manette. Là, on appuie sur le bouton OK. Qu'est-ce qui est là? Là, normalement, euh, ça va m'aller en ligne. je vais devoir créer un personnage parce, la, la plupart du temps parce que j'ai encore rien sur le compte. Fait j'ai hardware. Euh, des fois, ça peut varier. Comme là, ça m'a lancé en ligne tout seul. Puis là, ben, comme de, de raisons qui est vraiment dommage, et, euh, vu que ça fait déjà plusieurs essais que je le, que je fais des vidéos euh, en backup, euh, c'est que j'ai déjà gagné la majorité du trophées. Mais à part de ça, c'est pas si grave. On s'entend, c'est juste rapport beauté. Bon, fait là, ça load en ligne, fait que là, après moi, j'aurais même pas besoin de me créer un personnage, c'est good. Fait j'aurais rien besoin de rejoindre mon ami, mais j'ai un message d'erreur. Puis on va voir. Mais d'après moi, il va seulement avoir d'autres trophées, parce que d'après moi, je les ai pas tout gagnés. On va devoir. C'est long à charger, inquiétez-vous pas, parce que c'est en que c'est GTA V. Quand tu glitches, ben, ça prend plus de temps à loader dans le on Ah, c'est normal. <rire> <coughs> oh, invite-moi, ça va me sauver du temps. Là je vais me demander à mon ami qui m'invite parce que ça me sauve de casser de, de ma finesse. <rire> yep. Bon, ça que là j'ai accepté l'invitation. Fait que là normalement ben, je vais accepter pour ah. rejoindre. Normalement, si ça fonctionne, je vais apparaître dans mon arène, parce que ma sauvegarde de mon profil, c'est avec une arène que j'apparais. Ouais, jouer l'arène, ça veut dire que j'ai réussi. <rire> Il était temps. C'est le restant des trophées. Fait que là, bah, ben, bug de lit comme toujours, c'est GTA 5. Allez, pas maman bon moment de me, Bon, fait que à ce temps, il faut sauvegarder le compte. pas sauvegarder le con, rien de tout simple. Euh.. Si maintenant vous faites la duplication à un de vos amis, surtout pas euh, faire de sauvegarde en rapport avec de voitures. qui veut dire de ou en bon français, euh, c'est que maintenant euh, euh, ben, non, oui, comme là c'est un nouveau compte, là, mais normalement moi j'apparaissais avec euh, ma d'or. ma que je laissais là parce que c'est pour, pour m'aider à blower les polices. Là, vu que j'ai normalement rien sur ce compte, j'ai pas aucun voiture, ben, aucun char, rien. Euh, là, je peux me permettre de coller mon char. Sinon, huh? normalement, faites-le pas. Parce que si votre ami a un char, euh, ben, comme mettons qu'il y a plein de chars, exemple, dans son garage, puis vous faisiez une sauvegarde avec un char, il perd tous ses chars, puis les chars de ce compte ici n'est pas transférés. Au moins, c'est dit. Euh. Fait que la moindre, c'est sûr, c'est une nouvelle sauvegarde. Donc, là, je vais commander si je peux la trouver. Voyons. Ok, j'ai quelque chose à faire. Je sais pas pourquoi que je trouve pas mon genre, mais regarde ce que je vais commander, la reprendre Ah oui, il y a on on the so non. Je suis sur le clock. Qu'est-ce que tu veux Des non. Ah ben, regarde. Euh, va commenter. Bon. Fait que là, le but, c'est... Là, je vais aller ici dans l'inventaire. Je vais aller dans la munition. Puis je vais m'ajouter un pack full de munitions. Pour que ça, c'est... Ça sauvegarde l'argent gens. Fait que les munitions, ça sauvegarde d'autres gens. Là je vais venir ici, style, je change de tenue, euh, juste une tenue ça suffit, fait là ça va faire une petite de calme. j'en bats sur l'arbre à fait ça l'air brassard c'est vraiment donner la police comme ça, au moins 3 étoiles, 3 étoiles de police là, c'est pas de pierre, pour que, y ils un masque d'experts sur le et le power de étuel, ben traits, tu de un police. Un peu de ça de Donc, là, tu C'est ben, euh, de tu C'est des les polices et je vais essayer de me préparer à atterrir parce qu'après ça, je ne peux pas buter. T'es sérieux? La police m'a vu pareil. En plus que j'ai vu que ma, ma Xbox, mon écran PC, ici. c'est très en mmh. mini pour pas habitué que j'ai ça écran PC, j'étais GTA. Bon. Ok, donc là, j'ai pas tué les polices. Fait que là, ça m'a même donné une nouvelle, là, c'est good. Là, pour y être sûr, quand ce que j'ai grandi du niveau, moi, mon, ma technique c'est je rechange de tenue pour donner une chance que ça sauvegarde de plus. Défoncez pas. Fait que là, ça doit être good. Fait que dans le fond, c'est ça. Euh, c'est pas mal ça qui complète le glitch, mais moi, euh, pour le fun. Euh, Mettre Moi j'aime beaucoup mieux rester longtemps sur le compte comme ça t'es sûr que ça se carte. Bon. Là je mets l'argent dans ma banque, j'espère que ça. Mais normalement ça, euh, c'est un vrai compte, faut vraiment pas le faire, ça maintenant. mettre dans la, la banque parce que si vous avez des choix dans le garage que vous tenez, vous les pètez. Ça, bon je reviens plus, mais, mais sans, comme... Là, je vais quitter, j'étais en 5 en ligne, en legit bien sûr. Coup, vous avez les jets. Mais normalement, là, vous pouvez former le jeu. Fait que moi, je relance toujours le jeu pour ma part. Parce que quand tu relances le jeu, ça te sauve de d'aller sur le compte. Si tu, mettons, tu vas sur un compte de quelqu'un, tu supprimes le compte. Bah, t'es pas pour aller plus beau. Fait que moi, je relance le jeu, je vérifie si tout est correct. Après ça, là, je délit le compte de la partition. Ça, c'est un meilleur technique. Parce que ça m'est arrivé souvent que des fois gens ne le sauvegardait pas parce que je n'avais pas assez entendu longtemps. Fait que je rallage l'an, c'est j'étais la à 5. Puis après ça, bah, c'est juste pour vérifier. Puis avoir une coupole de trophées normalement qui se pose pas Puis c'est ça qui va compléter la vidéo. J'ai mis en ligne directement, dans ça. Là c'est un bug, ça dit bienvenue à GTA V, mais c'est normal, comme je disais, c'est un nouveau con. Enfin, genre, j'ai même pas créé de personnages, j'ai rien créé, euh, puis ça me dit direct bonjour à GTA, enfin, ouais, c'est tellement bug ce glitch. Des fois ça me fait créer des personnages, puis des fois non, enfin, c'est pas pire. Bon, je suis arrivé en mode en ligne! Fait là, comme vous voyez, ben tout a fonctionné, tout est nickel. Fait que euh, c'est ça qui complète le glitch. J'espère que ça a pu aider quelques une couple de personnes. Euh, malgré que j'ai fait une couple d'erreurs de, de, au début de la vidéo, euh, en s'entendant, euh, quand c'est pas mal les premières fois que je fais des tutoriels. Fait que euh, j'ai dû faire la vidéo en 4 hey, fouets. Mais vu que je n'utilise pas de logiciel de montage, ben je m'en fous. Je vais faire ça comme ça, puis c'est ça qui va être le cliché. Euh, en s'entend ça arrive de faire des erreurs, mais quand -ce que tu veux faire quelque chose, ben c'est là, tout marche de travers. C'est toujours comme ça, la vie. Ben, salut à tous, et passez une belle journée, puis euh, adieu Ron qui a pas d'appeler. <rire>